<rire> ah, Regarde-moi la tronche qu'il a lui, il a pas changé non plus. aussi <rire> fou. <rire> <rire> Je uh, Ça va, ça va. Oh, putain, je disais, j'espère qu'on qu va, on va le voir lui. <rire> <Ça va. rire> je vous ai manqué, vous Bon, vous avez manqué, vous m'avez manqué aussi. All right. Ha, <laughs> ha, Ça aurait été sympa, à un moment donné, d'avoir les trois guitaristes en ligne sur la fin de part. C'est bien ce bien que je veux dire. Avec arrêtez, la bouche Non. Les... Euh... <rire> c'est un ça à, à la fin, je fais la présentation des, de, de, de tout le monde. Il y a une entrée. Que ce soit sur pas seulement beau. sa les... pédale il ne veux pas, j'ai entendu ouais, mais... il le gardes. fier de que c'est la merde. le la C'est la bonne la C'est la bonne ou la C'est super. tu C'est la bonne ou la bonne. la bonne Je la ah, mais oui! Et puis, et euh, moi je montais sur un gros prato. Tu voyais les... nos, nos chapeaux qui ah arrivent. Oui, comme ça? <rire> et euh, oui, oui, non, oui. c'est des stars avec les autres, qui voilà, c'est pas, les pas les machins, ce de machin, un truc. Écoute, oui, moi c'était un jour Tom qui m'a dit ça, ça m'est toujours resté. Et il me disait, euh, donc, quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer euh, oui. sur le moment, il disait, mais. Quand t'étais ado, qu'est-ce que tu espérais T'espérais faire quoi J'espérais faire ça, ça, mon métier, quel qu'il soit. C'est dans une autre réalité, puis c'est un petit Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Parle Je te garde te retourne pas pendant Presque dix ans avec moi. Avec nous ce soir, Sam Garcia, Sam Garcia. Et puis ce soir, exceptionnellement, Alice, Alice Potter, avec Mathieu nous. Mathieu Denis, Mathieu Denis on the bass. Martha Mayer on the drum. Violon, mandoline. Banjo, le fantastique Pierre Sangra, Pierre Sangra. Et à côté de moi, depuis des années, Karim, Karim Churchill, a tout man. Il devient amnésique comme Innocent. <laughs> Si elle passé comme on enlève des bottes, oublie, oubliez tous ces crânes mouillés, oubliez tout ça. Ha <laughs> ha